Hello les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de... hey La box mensuelle de chez Cash Village. Donc on est en février. Donc c'est la box, si tout va bien, de février. C'est bien ça. La voici. Allez sans plus attendre, on passe à l'unboxing. Donc petit rappel, cette box, Geocaching Inside the Box, est une box remplie tous les mois d'objets sur le Geocaching. Euh, donc souvent avec les thèmes qui vont dans le mois, Noël, Nouvel An, etc., Halloween, etc. Euh, toujours en moyenne 8 objets et toujours minimum 2 traçables. Voilà, je vous ai mis de toute façon le lien comme d'habitude dans la description pour aller regarder. Et depuis peu, euh, il livre directement à La Réunion en Guadeloupe et en Martinique. Et depuis un petit moment de mémoire en France et en Suisse. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau pour ce mois de février Alors donc, comme d'habitude, le petit livret récapitulatif de tous les objets qu'il y a dans la boîte que je vais mettre de côté pour pas me spoiler. Et c'est parti. Alors, ouh, il y a des belles choses. on voit beaucoup de choses. <rire> Alors, on va commencer avec des petits autocollants. Donc, euh, il y en a un, deux, trois, quatre. Qui sont plutôt fun, keep calm and geocaching. Donc, attendons, ah keep calm and go to geocaching. Voilà, donc euh, ça c'est plutôt fun. Je sais déjà où je vais en mettre hein. Ça va être sur le PC directement. <rire> Ensuite, alors voilà, ça c'est le traditionnel. Enfin, traditionnel, c'est une cache assez euh, connue, mais que j'aime à chaque fois. Enfin, je me plais vraiment à, à poser. C'est un écrou borgne avec, si arrive à la sortir, hop. Voilà, un écrou, donc euh, borne classique, et euh, sur lequel vient se mettre un joint plastique et un aimant donc c'est les aimants de taille pile de montre euh, Voilà, et ça, vous n'avez plus qu'à le poser sur euh, une surface magnétique, enfin magnétisable donc euh, du fer, de l'acier, etc. Et bien sûr, j'ai cru le voir dans la petite pochette fournie avec un micro-lockbook euh, micro donc qui va se mettre parfaitement dedans donc ça c'est plutôt cool, c'est une cage prête à poser Hop, Ensuite, je vois ça qui traîne très avec sa matrigue <rire> euh, Un serpent, <rire> c'est un serpent en, en, ouais, en latex on va dire Avec, euh, pris dedans, une, euh, une petite cage bison Vous voyez la petite cage bison ici avec le serpent Donc ça c'est plutôt fun et euh, voilà, donc petite cage bison classique. On peut mettre un petit, un petit lookbook, pas forcément un, un anneau, enfin un micro. On peut mettre déjà un lookbook, bah ben voilà, j'en vois un, donc ça va peut-être aller avec. Voilà, un lookbook de cette taille-là. Donc, petit serpent, plutôt rigolo. Voilà, il y a de quoi s'amuser à faire peur euh, à des géocacheurs. Vous imaginez ça euh, dans une cage, par exemple, en dessous d'un tronc, etc. On met la main, on, tente, on touche ça, c'est ah, <rire> c'est super! <rire> Ensuite. Je vois qu'on a un petit euh, Coin, euh, Coin, pardon, un petit Wooden Token, donc c'est des, euh, des petits tokens en bois qui sont un peu plus fins que les euh, Geo-Wood. Alors celui-ci, c'est Geocaching is all you need, avec le petit Cupidon. Voilà, donc comme d'habitude, je mettrai euh, les, la photo un peu plus près à la fin de la vidéo. Trésor, donc du trésor, de l'aventure et de l'amitié, voilà, au dos. Ensuite, euh, donc nous avons un autre logbook. voilà. Donc il dit au Glockbook je pense qu'il doit y avoir une autre cache prête à poser. Effectivement, vous voyez, donc une cache avec une hanse. Donc ça c'est plutôt pas mal. La texture elle est rigole. Oh, voilà, avec la petite anse. Ah ben moi... Ah ouais, c'est pas. En fait ça se dévisse pas, ça se tire. Je trouvais la texture un peu. Euh, un peu étrange en fait. Je la trouvais un peu collante et en fait. C'est un joint, c'est du, du caoutchouc de ce côté-là. Et effectivement, donc le logbook va aller, euh, je, le roule, je le roule rapidement pour vous montrer, va aller euh, sans problème dedans. Bon, euh, je l'ai vraiment roulé trop rapidement. On va faire ça bien quand même. <rire> Hop, voilà. Va effectivement aller euh, nickel dedans. On ferme bien. En plus, on appuie un petit peu par le dessus, donc on entend l'air qui fait, parce que le dessous ici est mou. Donc, si je fais ça comme ça et j'appuie, on entend l'air qui se chasse, il y a une sorte de sous vide qui se fait on l'entend bien, voilà donc ça c'est plutôt cool, je ne connaissais pas ce principe donc euh, elle est assez souple la anse, donc y a pas peur de, on n'a pas peur de la casser ni rien voilà, il n'y a plus qu'à qu poser donc je pense que ça ça va être pas mal, on peut mettre en plus vu la taille un petit sachet cristal pour la protéger encore plus de l'humidité alors je vois cette grosse chose je me regarde depuis tout à l'heure je crois que c'est un tout en un Ouais, alors on va l'ouvrir, vous voyez j'ai ce, cet objet-là, on va l'ouvrir, je crois que c'est un objet multifonction. Donc, donc pour le sûr, un sifflet, une petite dragonne. Donc ce qu'on entend, c'est la, la petite bille du sifflet. Et au dos, nous avons une boussole, alors je connais la position d'une heure donc qui est bonne. Effectivement, on a l'ouest ici, donc je sais que l'ouest est là, donc elle est bonne. Vous voyez, on a la boussole derrière le, le sifflet devant. Et là, d'avoir d'autres choses, ça se dévisse. On a un miroir à l'intérieur, donc vous pouvez faire, je ne sais pas si avec la, avec la lampe on aura quelque chose, mais voilà. Donc on a un miroir, ça peut également servir à décoder des mystéries euh, en sens inverse. Et je crois que c'est tout. Regardez, si au dos il y avait quelque chose. Alors, c'est une boîte waterproof, boîte donc effectivement euh, à l'intérieur il y a de la place, vous voyez, il y a quand même une, une grande boîte, avec un bon joint et elle se ferme bien, euh, le lagnard bien sûr, le sifflet, le compas, et euh, une pierre de feu. Une pierre de feu apparemment. Est-ce que ce serait celle-là Je vais chercher quelque chose, j'arrive. Alors il faut savoir que Greu et moi en fait on est, on est assez fans du, du tressage par accord, comme vous voyez, euh, qui sont des bracelets de survie, et sur un des bracelets de survie j'ai euh, cette euh, petite lame ici qui permet de gratter, voilà, une, euh, une pierre de feu. Et est-ce que ceci en est une du goût Parce qu'il y a sur le côté un petit, un petit trait noir, ça en fait le son en tout cas, effectivement. Si vous voyez l'étincelle, donc effectivement, il y a une pierre de feu sur le côté, et je viens de me rendre compte d'une chose c'est que j'ai des petites boîtes euh, militaires. Donc, vous savez, les petites boîtes kaki qu'on a vu dans pas mal euh, d'unboxing, il y en a toujours une collée sous le, sous le capuchon. Euh, je sais pas si j'en ai une d'ailleurs pour vous montrer, mais ça, c'est pas mal. Alors je n'en ai plus, euh, la dernière est partie dans le cadeau du tirage des 250 abonnés de mémoire ou le tirage de Noël, je ne sais plus, euh, c'était Sandrine qui l'avait gagné, bref, vous, je vous mets la photo euh, de ces petites box et au fait, sur le dos, vous avez dans une rainure, pareil, cette petite bande et au final, je pensais que ce petit trait noir sur les autres, c'était juste un, un antivol ou quelque chose comme ça, ça fait vraiment la, la taille d'un antivol, vous voyez, donc ça marche bien, ensuite, nous avons... Un petit badge, donc c'est le fameux. Nous avons donc, je disais, le badge de la box. Donc, euh, comme dans chaque boîte, vous avez un badge avec des numéros. Je vous laisse euh, le noter et comme d'habitude, je le mets en dessous s'il n'est pas assez net. N'hésitez pas, bien sûr, à aller le loguer et dire où vous l'avez vu, tout simplement. Donc, dans la vidéo de la chaîne, ensuite nous avons ce qui est TB Twin Code. Ah ça c'est un, c'est une copy tag -moi. Enfin, ça me semble être une copie tag Hop. alors twin code by bah, village effectivement euh, c'est une, une plaque donc, qui vous sert de copy tag c'est à dire que vous avez par exemple euh, imaginons que ceci était un TB avec le code IAT19D euh, et vous allez ici au dos de votre plaque réinscrire ce code et le garder euh, comme plaque euh, de remplacement euh, si des fois votre TB devait se perdre. Ça, c'est pas mal. Hop. Ensuite, nous avons un petit TB aux couleurs du Geocaching. Je vais essayer de cacher un peu le code comme ceci. Donc c'est des TB euh, pas très grands qui font... Allez, on va le sortir. Vous voyez, ça fait un peu moins... Allez, la, la taille d'un demi-pouce. Donc, avec le logo et les couleurs officielles du geocaching, donc en métal, impeccable, et qui ne demande plus qu'à voyager. Je vois un autre badge. Ah, alors, l'autre badge, Keep Calm and Go Geocaching, voilà, qui reprend exactement le, ce qu'il y a en fait sur l'autocollant. Voilà. Donc, il ira orner mon sac à dos comme d'habitude. Hop Et. Alors là. Alors là c'est une belle pièce, c'est un Geocoin qui est juste lourd, juste magnifique. Alors là je pense que je vais aller regarder dans la notice pour vous dire euh, à quoi il correspond. Mais regardez comme il est magnifique. Euh, donc en, en métal, hein, couleur laiton, vieux bronze, etc. Ça fait très, euh, donc on dirait un lion mécanique. Un lion mécanique ça fait très, euh, comment on appelle ce, ce mouvement euh, le mouvement vernien, euh... steampunk, voilà. Euh, donc le mouvement steampunk, donc c'est un lion mécanisé. Ouais, on va regarder un notice directement pour vous donner plus d'informations. Donc steampunk prédateur Joe Coin. Donc ça c'est le lion conçu par le célèbre designer de Joe Coin Christian McKay. Ce lion fait partie d'une collection de prédateurs robotisés et nous entraîne en fait dans un tout autre monde, laissez aller de votre imagination. C'est vrai qu'il est juste magnifique. Waouh Alors là, celui-là, euh, il est vraiment chouette. Il va être trop classe dans mon classeur. <rire> voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, nous avons fait le tour. Alors, on va récapituler un petit peu comme d'habitude. Donc, nous avons, euh, je leur présente directement. Le magnifique Geocoin euh, mécanisé Lyon. Donc à mon avis, il doit y en avoir plusieurs. Si c'est le cas, je vous mettrai les liens dans la description. La petite euh, cache déjà prête à poser avec son notebook étanche. Voilà. On a donc la plaquette donc, qui vous sert de copie de, de, de copy tag. Euh, twin code, voilà. Fait par euh, Cache Village. Tac. On a bien sûr le badge de la boîte. Hop. Que je vous remets ici avec le numéro en bas comme d'habitude. Nous avons le petit, euh, on va dire, euh, la petite box de survie, donc avec la boussole, la pierre à feu, le sifflet et étanche à l'intérieur avec son miroir. Voilà. On a les Crouborn, donc les que j'ai présenté tout à l'heure, qui est une cache faite à poser nano avec son logbook. On a le TB aux couleurs du géocaching. Voilà que je représente ici. Le petit badge Kim Calm and Go Geocaching avec les 4 autocollants. Le petit Wooden Token, donc forcément février Saint-Valentin avec le petit Cupidon. Un logbook qui va nous servir à aller dans cette cache serpent. Voilà. Alors, moi personnellement, les serpents ne m'ont jamais fait peur, mais je pense que euh, plusieurs petits geocacheurs ou geocacheuses vont certainement être effrayés par ceci. Donc encore une fois, une superbe box bien fournie, bien remplie avec des, des choses très variées. On a en gros 3 caches prêtes à poser, euh, 2 TB euh, à faire voyager ou à conserver, euh, le twin Code qui va vraiment servir, euh, j'ai perdu déjà récemment un autre TB donc je vais pas refaire ma plaquette. Bref, c'est plutôt euh, génial. Euh, petite chose à savoir aussi, si vous avez des twin Codes comme ça en métal, euh, n'hésitez pas à les faire graver ça chez votre cordonnier. Euh, on peut le marquer au, au marqueur etc bien sûr mais les cordonniers seront un plaisir de vous les euh, marquer voilà, graver etc avec le numéro que vous voulez merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette vidéo d'être de plus en plus nombreux à être sur la chaîne on approche des 500, ça va se faire très prochainement donc euh, il va y avoir un tirage au sort vous le savez à chaque palier Geogaching on fait un tirage au sort et celui-là devrait énormément vous plaire j'ai vraiment hâte de vous révéler euh, les cadeaux N'hésitez pas à me dire euh, ce que vous avez pensé de la vidéo, du contenu de la cache, euh, du... <rire> du contenu de la cache, du contenu de la box, etc. Je vous dis à très vite et je vous les amis. Ciao, ciao. Vous êtes encore là Vous n'avez pas honte Vous avez vu le soleil qui fait dehors là, là, la vidéo, elle est finie depuis un moment, la pub est passée, etc. Il faut... faut partir, je là Allez, go « Non, mais continue pas à me regarder. Je, je te vois. Je, je te vois. Je te vois. Allez, il faut y aller. »